Dans cette vidéo, on va voir quels sont les meilleurs DPS de Château Natria pour le patch 9.0.5. Ce patch est sorti le 9 mars côté US et le 10 mars côté Europe. On a un peu plus de 24 heures de log pour se faire plaisir, pour voir les nouveaux builds, les nouveaux trucs qui marchent bien et quels sont les meilleurs specs, les meilleures classes en DPS. Dans cette vidéo, on va voir plein de choses. On va se baser sur des simulations, on va se baser sur des ensembles de logs et on va voir également des logs individuels afin de savoir qu'est-ce qui marche le mieux et pourquoi. C'est parti dans un premier temps, on va faire un petit peu du boss par boss et on va voir un petit peu qu'est-ce en va, qu'est-ce en va bien et pourquoi. Là, on arrive sur Hurlel. Hurlel, c'est un boss mono cible avec des petits moments où quand même, il faut aller se cacher parce qu'il vient un peu énervé, ou tu dois aller poser des flaques. Sur du pur mono cible la classe la plus forte du jeu, l'ASP la plus forte du jeu, voilà, je te le donne déjà, voilà, t'as déjà un élément de réponse, c'est le SP. Le SP en pur monocible est extrêmement fort. Comme tu peux le voir, du coup, on a blindé de SP sur Hurlel. Outre ça, du coup, ils sont tous faits, donc ça c'est ce qui est opti parce que ça joue les burrs. donc le lien d'âme, euh, ça joue Nia comme lien d'âme, avec le talon Burz, ce qui fait très très mal. Outre ça, il y a une petite nouvelle légendaire, Ce qui est le premier A, bon après il a reçu deux puissance externe ce qui justifie le fait qu'il est premier, parce que c'est pas du tout la légendaire monocible, c'est une légendaire qui a été EP, qui était très forte sur la bêta, qui fait en sorte que ton pet, quand tu fais attaque mentale ou euh, le mode mort, il fait des dégâts d'AOE derrière. C'est légendaire plutôt sur 2 à 4 cibles, pour les situations où tu vas jouer de misère, lui il s'en tape, il a pris la légendaire, il s'est fait « je vais faire tout, tout logs avec ». Il fait « bon bah ok, il a quand même réussi à faire premier avec ». Alors effectivement il a reçu deux petites infus, sinon évidemment en monocybe ça joue toujours Talbadar, qui augmente de 60% les dégâts de ton attaque mentale si tu as toutes les dates sur la cible. Outre les SP, on a toujours les équipes. Pareil, pas de modification, donc balance of all things, énorme dégâts mono cible toujours fait avec <rire> la convox de spirit. Et là, on arrive directement sur un truc, bam, le mâchefeu, feu Le mâchefeu feu dixième, 225 k level, et il joue disciplinary command. Et ça, c'est une nouvelle légendaire. Ok, nouvelle avec des guillemets. C'est une légendaire qui a été EP. Donc, je vais te lire rapidement le texte. Caster un sort de froid, de feu et d'arcane sur une frame de moins de 10 secondes augmente les dégâts critiques de tous tes sorts de 20% Et combustion c'est... Tous tes sorts font des critiques Ah <rire> Donc attends t'es en train de me dire que là tu vas booster de 20% tes dégâts critiques sur une spé qui est basée sur son burst Et où son burst c'est je fais 100% de critiques. Exactement ouais donc là, on arrive sur disciplinary comme nouvelle nouvelle légendaire, très plébiscité des mâches-feux, qui va faire extrêmement mal et qui fait déjà extrêmement mal. Donc, il a reçu également une petite influe de puissance, évidemment, bon, ça aide, ça fait toujours plaisir. Il a fait 6500 dps avec, et du coup, en mâche-feu, évidemment, toujours fait noction pour expérimenter les CD, mais du coup... Disciplinary Command, nouvelle légendaire mâche-feu qui est en train de porter la classe encore plus haut que ce qu'elle a été. Le 15 quinzième également, ma feu toujours pareil, Disciplinary Command, donc ça joue plus l'ancienne légendaire que bon petit à petit écrite, mais ça joue pour l'instant, en tout cas pour ceux qui ont essayé Disciplinary Command. Après, on a un petit peu de feral quand même, qui reste toujours une très très bonne spé en mono cible avec la légendaire sur Deep Focus qui fait que du coup, euh, tes sur, euh, sur une monocible sont augmentés de 40%, toujours en étant évidemment phénoxian. Donc ça, ça n'a pas bougé hein, en termes de petits de... de façon de les jouer. Nanana. Na, na. Et on a un petit décalinpi, 27ème, donc je commence déjà à être un petit peu plus bas. Et le décalmie, bah pas de changement non plus. Donc ça va toujours jouer la légendaire sur le death coil. Ça va jouer Necrolord voilà, jusque-là, c'est exactement les, les mêmes optiques avant, et on arrive là-dessus. Donc ça, c'est pour le Hurlel, boss mono-cible. Ensuite, Huntsman. Huntsman, c'est un boss avec deux cibles. Donc là-dessus, tu t'attends à avoir de l'équipe, de la flie, parce que ce sont des spécs qui n'ont pas été bougés, donc ils seront toujours très très fortes. On s'attend à avoir, potentiellement, du Mash Frost, euh, du guerrier Arm, qui peut être très fort sur ce fight, en hein, double cleave. On va voir un petit peu ce que ça... Alors Eki, balance of all things, logique, démo, toujours la même légendaire, c'est pareil, ça a pas bougé, donc toujours fait nocturne. potentiellement on pourrait en avoir des Kyrian, mais là c'est pas le cas, donc toujours avec le Soul -rot. lui il a reçu 3 infuures, il se met bien, l'autre est pas loin d'ailleurs, 9 cas 6 un infuures, et là on a Icelandian, et Icelandian irrégal, Icelandian c'est un mec qui s'est dit, feu Non, non, moi je vais jouer Givre, et tu verras, Givre, c'est... Givre, Givre Stonks, stonks, givre, ça redevient badass. Donc, action 20 tirs, c'est le petit givre, ok, ça n'a pas bougé, ok, les changements sur les congrégations, machin, mais en givre, ça n'a pas bougé 20 tirs. Et ça joue, petite légendaire, petite nouvelle légendaire, nouvelle, encore une fois, avec des guillemets, c'est passé de 3 secondes à 2 secondes. Donc, pendant que ton orb gel est actif, tu gagnes 2 de givre toutes les 2 secondes, au lieu de toutes les 3 secondes. Ce qui va faire en sorte que sur des situations comme ça, où tu es en double cible, ça, ça devient extrêmement, extrêmement, extrêmement value. Et Action Dien, il l'a montré. Il a parçu l'influ de puissance. Il fait 9k6 sur ce fight. Alors, évidemment, Magivre est une spell très forte en double cleave. Mais euh, on va let's fucking go. Donc, Magivre is a thing. De nouveau, on a du Boomy, Balance of all things. On a le prêtre qui joue Talbadar. Qui joue Talbadar, le petit prêtre ombre. Donc, euh, tu vois, deux cibles. Euh, pas Talbadar, je veux dire Shadowflame Prism. La nouvelle légendaire sur l'attaque mentale et euh, le fait que le pet c'est les portraits qui fait le mot de mort et un guerrier arm, let's go, 7ème Donc là ça va toujours être pareil, hein, ça va toujours être 20 tirs signés euh, puisque bah du coup le petit a pas changé là dessus donc évidemment 20 tirs signé au niveau du guerrier arm Toujours un petit peu les mêmes spé, de nouveau un match livre avec la légendaire sur l'orbe gelée donc de la part de Blue <rire> What the fuck, un Avenio Donc on a Terzra, Terzra quand même qui fait 9k quasiment avec son Avenio. Toujours la légendaire sur la furie des vents, donc pas celle sur la frappe tempête. Ascendance, etc. Donc pas non plus euh, le Storm Keeper qui a été augmenté sur la chaîne éclair. On joue toujours euh, Fracture. Waouh, 9K, c'est énorme. Je pense, en vrai, je pense vraiment que pour 9.1 t'as envie d'avoir un Chabéliot dans ton groupe de raid. J'aurais même tendance à dire, en allant un peu plus loin, que sur 9.1 et même globalement, euh, perso, dans mon groupe de raid, j'ai vraiment envie d'avoir tous les buffs. Et je pense que Chabéliot, c'est un buff que t'as envie d'avoir. Je pense que le fury le furie des vents, avec le fait que les guerriers vont step-up, etc., ça risque d'être solide. On va faire les vidéos un petit peu dédiées sur les compos idéales sur 9.1. En attendant, du coup, on a également du Destru, attends, j'ai oublié, mais oui, double cleave Destru, évidemment, Destru, 8k9. Oh, let's go, ça joue la nouvelle légendaire aussi. Donc, normalement, Destru, ça joue une légendaire qui te rajoute un stack de conflagration et qui réduit un petit peu le, le délai de celle-ci. Et il y a eu également un autre up sur celle-ci, sur la légendaire, qui est la double Chaos Bolt, qui fait en sorte que quand tu fais Chaos Bolt, ta prochaine Chaos Bolt, elle fait 25% plus mal, et son temps de cast est réduit de 25%. Et ça dure pendant 4 secondes, avant ça durait pendant 3 secondes. Et là, en gros, euh, des prochaines Chaos Bolt, hein, pas forcément de la prochaine d'ailleurs... Et là, du coup, il la joue. Donc, déjà, c'est cool parce que ça montre que tu peux faire 9K avec cette légendaire. Ça montre qu'elle est jouable. Et en plus, c'est un gameplay qui est excellent parce que tu vas faire des... une Chaos Ball qui va envoyer une patate monstrueuse. Tu vas avoir des chiffres de débiles. Elle va aller vite. Enfin, c'est vraiment... vraiment face space et c'est vraiment très kiffant comme gameplay. Donc, déjà, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de petits apps, pas mal de petits trucs qui font en sorte que les spells ressortent un peu devant. De nouveau en guerrier. Donc, évidemment, là, il va être 20 tir euh, Il va jouer casse être euh, et il va jouer signé. Parce que c'est le Logique. Et ensuite euh, on a un petit LM, LM, LM, LM qui joue toujours sur l'élème de feu Donc là pas de gros changement à ce niveau là hein, Au niveau de, de l'opti à part évidemment que la classe a un peu changé Mais sinon ça reste, ouais, grosso modo, la même idée Et on a quand même un démon à 8k8 hein. Petit démona à 8k8 Bon alors il joue toujours la même légendaire qu'avant pas, pas de changement majeur à ce niveau là Mais en attendant, un petit démon à 8k8 quand même Hungry, donc là gros mono, gros fight mono Plein plein de mono. Halen, celle-là, est là, directement, bon, évidemment, du SP, c'est logique, on l'a dit, ça va jouer Talbadar, extrêmement fort, Talbadar, c'est la légendaire à mono, hein, donc c'est logique, et là, le mage-feu, alors, ok, il a reçu deux infils de puissance, ça aide énormément, et Disciplinary Command, le mec, il fait quand même du 7K4+, sur Angering Destroyer, tu Destroyer, as des moments où tu dois un petit peu reculer, tu dois sauter des mias, tu dois éviter des rayons, tu dois aller poser ta boule, tu as un moment où tu dois re retrouver avec ton groupe euh, pour, parce que tu loin du boss pendant pour éviter sa grosse zone et maintenir 7K ⁇ en constant sur ce fight. <rire> c'est vraiment, vraiment très dur. Même si tu as un fight qui fait 4 minutes, 4 minutes 40, 3 minutes 50, c'est extrêmement dur. De maintenir 7k plus sur ce fight Et le mec, euh, ma cheveu y arrive spend exactement pareil 7k sur ce fight, discipline commande La nouvelle légendaire euh, générale en match que tu peux faire dès qu'un pied évidemment Toujours très fort, hein, donc euh, voile mortel etc Pas de changement non plus Ah, what <rire> Sauf qu'il est 20 tir lui c'est dit, euh, moi la puissance runique, j'en veux Bon après en mono c'est pas, pas mauvais hein, C'est pas mauvais 20 tir Donc c'est pas si surprenant que ça Ça marche également super bien en mythique plus Et on a voilà, d'autres Dekin des qui sont lords tout va bien. Axton John qui est également très haut là-dessus. Hein. 6K5 avec son mage Donc cette fois-ci, évidemment, il joue avec euh, pendant la légendaire sur, euh, sur Vent Glacial. Donc ça, en mono, c'est assez logique. Et on a quand même de nouveau de l'élème qui est, euh, malgré le nerf de l'explosion de lave, vu que maintenant, t'as l'Orient Chat qui fait plus mal, ça reste une très bonne spé mono-cible. Sun King, je vais passer, parce qu'honnêtement, c'est pas un fight intéressant, parce qu'en fait ça va dépendre de à quel point tes potes te laissent taper les ads parce qu'au final, euh, généralement t'as les mecs qui vont garder les CD pour le bouclier, et t'as les autres qui vont pouvoir jouer un peu librement, donc au final c'est pas très représentatif, ça va vraiment dépendre de comment on te laisse ou pas sur ce fight, Bon, en tout cas, on voit que ma et Fury, ça marche toujours très bien. Il y a un petit Arcade qui est là également, mais euh, voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à voir sur Spite. L'artificier, on est de nouveau sur un fight monocible avec un peu plus de déplacement, un peu plus de choses. Euh, le Palrette. Oh il a reçu trois infuies de hein, puissance, mais un palerette directement. Palerette solide, hein. solide, top 2 sur Spite, top 8 également, palerette. Les deux sont Kyrian et... Oh, il joue la légendaire, sur le temps plat. ça c'est le beau jeu Donc. Cette légendaire-là, elle a une chance de te faire, donc ça remplace ton verdict du Templier, donc ton finisher mono-cible, et ça te fait en sorte déjà d'avoir des chances d'avoir du marteau du courroux, mais en plus de ça, ça va augmenter de 15% les dégâts de ton Templar, et ça te permet de le jeter de loin. Et du coup, euh, là, sur un fight mono-cible, avant, c'était joué que dans des situations un peu d'arène, et là, tu peux voir que même en, sur un fight mono-cible, du coup, ça a l'air d'être jouable, parce qu'il a pas reçu d un flux de puissance, après, à voir s'il y a plein de potes à lui qui sont morts, s'il y a eu plein de uptime, il est quand même des 128 levels, mais 6K4, c'est énorme, sur fight C'est monstrueux. Icelandian, toujours là. Hein. Magivre. Oh, la magivre. Évidemment, la légendaire s'il la a glaciale. Ni Marie, ils sont pourrait enfin un peu de Feral, ça fait plaisir. Parce que, évidemment, c'est un très très bon fight, Feral. Hein. T'as de la mobilité, euh, t'as des bons dégâts, t'as des saignements, t'es très peu interrompu. Ouf. Oh, voleur assassinat 20 tir direct, le mec, il n'a pas attendu. Donc, attendez, voleur assassinat, 6K, ce fight ça reste très correct. Ventir, voleur Assassinat est redevenu très très probablement la meilleure spé monocybe du voleur. Alors apparemment ça se voit avec Hors-la-loi. On va laisser un peu plus de temps au log. Mais il y a beaucoup plus d'Hors-la-loi que de d'Assassinat. Donc ça veut déjà dire que euh, probablement Assassinat est quand même la meilleure spé mono. Évidemment ça joue Doomblade. Excellent etc. Le mec il a même pas de conduit. Il a pas de conduit. Il joue... Il, il joue le truc de congrégation Ventir qui augmente le burst Ventir, il, il joue même... Il a pas de conduit il, a, il, a, il, a, il vient à peine de switch, le mec. Il fait déjà 6K+, mono-cible, avec seulement 224. Comparé aux autres, c'est quand même plutôt faible. Et il joue Doomblade, qui est excellente. Très très, très bonne légendaire à assassination, qui a Qui a été up, d'ailleurs, de nouveau. <rire> Pour une raison, en tout cas. Ça a été up, de nouveau. Venue, on Voleur, hors la loi. Donc là, pas de changement. Hein. Ça joue toujours Celerity, ça joue toujours... Là, ça joue Night Fae, mais ça change pas grand-chose. -grand de toute façon, en... en... On a Forever Guy qui est passé Necrolord, qui se débrouille également bien on, avec son voleur hors la combat. Night euh, Nightfay Assassinat, bon ça c'est pas surprenant, ça marche également bien, Doomblade. Et on a Will Volker, oh un Moine marche en 35ème Bon il va pas rester là longtemps mais 5k9, euh, évidemment avec toujours les mêmes trucs, parce que Moine Marchevent qui a pris une sacrée, euh, <rire> sacrée baffe. Au niveau de Lady Nerva, donc là c'est du mono cible, mais il y a également des Zad qui arrivent, qu'il faut tuer, donc souvent ça va être du 2, 3, 4 cibles. Des pied évidemment, très très fort, hein, parce que très gros mono, très, très gros dégâts de zone. Là ça joue Frenzy, monstruosité en plus il est plein de buffs. donc ça c'est euh, la légendaire tu vas jouer dès que tu as un peu plus de dégâts de zone, qui fait que ta transformation sombre, t'augmente et augmente les dégâts de ton pet. On a toujours Lonsen donc le bâche-feu avec son disciplinary common est extrêmement fort. Warfury, voilà ça c'est un bon fight pour Warfury, bon exemple. Warfury fait d'ailleurs qui joue signé. Donc toujours l'ancienne légendaire, signé, toujours euh, très joué. Celle qui fait que, quand tu fais ton tourbillon ou que tu fais ta témérité, tu as des chances de proc les autres effets similaires. Et euh, le point d'effet qui marche bien, hein, pour le coup, qui marche bien en zone, qui est très fort en mythique ⁇ etc. Sur les Warfury, euh, Putain, solide, hein, Solide. Hein. 7 cadavres sur ce fight, War Fury hein. On a un petit chasseur, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu d'ailleurs les chasseurs, un hein. chasseur fait. Avec toujours le SST, Serpent, Stalker, Trickery. C'est normal, hein, c'est plutôt un fight mono, mono, donc tu vas pas jouer le Rapid Fire. Du Durette, avec les anciennes légendaires, la petite Kyrian, donc là, ça n'a pas bougé. Final Reconning, etc. Forever Guy, Necrolord, Outlaw, Célérité. Bon, après, c'est aussi un bon fight pour Outlaw. Hein. Et de nouveau, du Fury. Cancel Hmm. <siffle> hmm. <siffle> <siffle> Qui peut tester un Drudeki Bon, juste pour rappel, euh, le boss il demande quand même des timings assez serrés et du coup, tu peux pas perdre de temps à tuer les petits waiters qui sont à droite à gauche dans la salle. Donc, si t'as un Drudeki qui peut les tuer sans que tu aies des efforts particuliers à faire, euh, Stonks <rire> Il va se mettre très très bon DPS, c'est intestable, c'est extrêmement fort sur Spite. Drudeki, all day. Et là, sur Sledgefeast, fange point. Donc, des ou moins avec des bursts de 10 secondes environ toutes les minutes. Oh, le mage arcane il a mis un boulevard. Hein. Bon, évidemment, euh, des mois très très fort. Tu peux stacker euh, tes maléfiques raptures, tu les mets, tes extases maléfiques, tu les mets pendant. Sachant que des mois c'est pas vraiment une classe à dot, c'est plus une classe à rampe au final. Euh, parce que c'est tes maléfiques raptures qui vont faire mal tes extases maléfiques. Donc, vraiment très très fort. Donc, des équipe pareil, tu peux balancer des convoques, des incarnes, des machins. T'as du gros gros burst rapide. Mais alors là, le mage arcane, 10k4. Ah ouais, et il joue pareil, une légendaire qui a été EP, qui fait qu'à chaque fois que tu fais arcade missile, qui touche un ennemi, tu augmentes les dégâts de ton prochain barrage des arcades, de 8%. Le truc, c'est qu'elle est censée, c'est une légendaire, donc elle est censée être normale, enfin, utilisant en normal. Elle n'est pas censée être utilisée dans un cas de figure comme celui-ci. Enfin, je dis ça. En gros, je m'explique. C'est que du coup, là, tu as x2 sur l'effet de la légendaire. C'est-à-dire que tu vas stacker pendant les phases où il se passe rien, et pendant les pylônes, tu vas mettre deux fois les dégâts initiaux de ce que tu devrais mettre avec ton barrage des arcanes. Le truc, c'est que mage arcane, ça se joue sur un système de burst, avec en plus le toucher des magies, qui fait que tu poses en debuff, tu mets des dégâts, et il y a des dégâts qui vont être pris de, de ce debuff-là. Donc en gros, tu as des, des, des phases de burst très courtes, mais plus tu vas mettre de dégâts pendant ces phases de burst, plus ça va faire mal. Donc là, tu as un double effet, tu as un effet de stack, qui fait deux fois les dégâts normaux, parce que tu vas le mettre pendant une phase où le boss, il prend deux fois ses dégâts. Et en plus de ça, quand tu es en mage arcane, si t'arrives à rentrer ça sur une frame où il y a touché des magies, tu vas faire encore plus mal euh, Et derrière, euh, ouais, ça donne ce genre de truc Alors qu'est-ce que ça donne niveau dégâts Ah ouais, 67k en... 70 k en mono-cible. Ouais, bah, bah après tout, fin, pas, je veux dire, 70k en mono cible, ça paraît complètement logique. On a combien 40 000 HP Ouais, bah ouais, ouais, ça me paraît logique de, de taper à 70 000 par seconde. Ouais, ouais, ça me paraît complètement logique. Et si on regarde, les dégâts sont son barrage des arcanes, du coup. Attends, c'est bien le barrage des arcanes. <cười> 140 000 max hit. Ça veut dire que le mec, il est, okay, il est en train de jouer, il joue tranquille, il joue au jeu Il oh, c'est sympa, ce nouveau patch, je vais jouer un peu mon mage arcane. Il appuie sur ses touches Et il voit un 140 000 Qui s'affiche sous ses yeux On est sur Shadowlands Il voit 6 chiffres Qui s'affiche sous ses yeux quoi. Imagines, tu joues et tu vois un oh, 140 000 ah, J'aurais pu faire mieux hein. Et, et du coup, le toucher des maillets Toucher des maillets Toucher des Ah Moyenne à 89, 98 000, en petite moyenne, heureusement, max hit, 189 000. Donc le mec, <rire> littéralement, il monte à 190 000 euh, dps sur euh, une seconde, comme ça. Il monte à 190 000. Tu genre, il doit être genre 8ème de son écoute ou 10ème, tu vois. Puis il va pisser touche touche <rire> Puis ça, fait, donc bon, ça va burst, ok, il va faire ses 7 secondes. Ça va exploser à la fin du burst. Et là, il va faire un POP, Premier ah, Ça doit être excellent la feeling. T'imagines les frissons, toi T'es en train de jouer comme ça et tout. Tu te vois genre dixième ème 11ème. Tu finis ton burst et tu fais POP, Premier Bon, Major du coup, a reçu un up sur cette légendaire. Donc, il commence à être bien. Paleret, toujours très fort sur ce fight. Oh il joue Templar également Intéressant Le mec joue Templar Donc euh, pour rappel, ton verdict du Templier tape de loin, euh, t'as une chance sur le marteau du coup et il a augmenté de 15% les dégâts. Bah, il a eu 3 infus de puissance le Palette aussi, hein. faut le voir, bon, ça aide, voilà, c'est possible, ça aide. Macture j'imagine, oh, ouais, il jouait l'ancien légendaire lui. A chaque fois que tu fais des coups critiques, euh, tu augmentes tes dégâts de 3% pendant 15 secondes, ok. Mais bon, il y en a quand même pas mal d'autres qui ont joué disciplinary command aussi, il hein. y a un peu des deux. Ok. voilà évidemment, on a toujours à peu près la même logique hein, sur les, les mecs en bonus cible. On a Stone Legion, où il y a beaucoup, beaucoup d'ads, Beaucoup de dates qui apparaissent partout, des doubles cliffs des machins. Oh, le guerrier Fury. 8-4-3. Et premier, voilà, guerrier. Guerrier premier. Voilà voilà qui a dit que le guerrier était au fond sur cette extension. Personne. Personne. Personne ne va chercher le guerrier fait Qui joue signé. Fury. <rire> oh là là, let's go. Suivi très proche, évidemment, par un décampier excellent sur ce fight. Hein, avec toujours la frenzy monstruosité, Necrolord et qui bon bah fort partout balance un things logique des mots à on a enfin du chasseur ok chasseur qui est pas mal chasseur évidemment fait SST serpent stalker trickery donc toujours pas de tir rapide là dessus il a reçu une petite infu et il est suivi de très très proche par un BM qui lui n'a pas reçu un infus. un BM 7k7 sur le fight qui jouait évidemment Rilad stalker BM qui redevient très fort et c'est un truc dont je voulais te parler et je vais faire des petits posts un peu là-dessus sur Twitter, etc. Pour breakdown un peu, pour résumer. Donc n'hésite pas à suivre le Twitter. En gros, à l'heure actuelle, en Sim, BM égale Marksman. Et je vais, ça, on arrive dans l'autre partie de la vidéo. Il y a une partie dédiée, T'inquiète pas, on va juste parler des Sims et de Luxie, etc. Là, je veux déjà un peu t'expliquer pourquoi. Euh... Puis parce que moi, ça m'intéresse de voir les logs un par un, et qu'on peut. Euh... Mais en gros, BM égale précis à l'heure actuelle. Pour faire très très court. Évidemment, hein. ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des différences de gameplay, etc. etc., etc et ce que ça apporte au raid, mais en attendant, BM est égal à précis. Au niveau du fight, on voit évidemment plein de de d'un de, de, de toujours de trucs comme ça. On a un DH qui se débrouille pas trop mal, 7k1 sur ce fight, et il joue la nouvelle légendaire. Donc pareil, nouvelle avec des guillemets, mais en gros ça a été... Euh, ça a été même peut-être changé je... Non, elle est TEP, elle est TEP, elle est TEP de 50% de sa valeur. En gros, ça fait en sorte que ta morsure du démon va mettre un dot de chaos pendant 15 secondes et ça augmente les dégâts de ton aura d'immolation. Donc en gros, sur tous les fights où... Ah, pardon, je vais mon descendre un petit peu. Sur tous les fights où tu peux avoir ton aura d'immolation, c'est-à-dire que cette légendaire est excellente. Honnêtement, tu verras, elle est très prisée au niveau des logs. Ça... Et à chaque fois où tu pourras avoir des dégâts au niveau de ton aura d'immolation, sachant que tu as ton conduit, etc., ça devient vraiment une excellente légendaire. Elle est quand même plutôt bien plébiscitée. Et là, on peut voir, le mec, il fait 7k1 constant plus avec son DH sur ce fight, ce qui est quand même un très très bon score. Et le dernier, alors là, il y a de moins en moins de logs. Alors là, évidemment, ce sont des boss durs à tomber. On est sur 24 heures de log, donc à prendre avec des grosses pincettes. On refera une vidéo. De la triples. Donc là, DK1P, dk 1 DK uh, Frenzy Monstruosité, le mage qui jouait Disciplinary Common, le petit mage-feu. Uh, et le DH, putain, DH très fort. Et pareil, Burning Wound. Burning Wound, DH, 6K9 sur ce fight. Donc c'est le même que ce que on vient de voir, hein, mais. Uh. Guerrier Fury également qui se débrouille super bien. Signé, Fae. Oh là là. On a, on a toujours à peu près la même logique de ce qu'on avait avant le patch, hein, évidemment, à ce niveau-là. Eternal DH qui, lui, joue un petit peu plus old school. Il joue avec la légendaire sur le rayon. On peut voir qu'il a quand même fait 6k5. Donc ça reste quand même très très propre. Et on a un petit moine. Un petit moine marche-femme à 6k1. 6k1 qui essaie de lutter avec ses petits points. N'oubliez oh, pas, les potes. N'oubliez pas, ouais, c'est compliqué. Donc, là, on a vu un petit peu... Un par un, On a vu un peu les modifs. Donc, euh, Mash Frost, Mash Feu... Euh... BM, okay. Il y a pas mal de petites modifications à ce niveau-là. Au niveau de l'opti, au niveau des dégâts des classes, au niveau de ce qu'elles apporte, au niveau des DPS. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est déjà un truc qui est la sim pure. Ça, bon euh, Je te mets les liens en bas, si tu as envie d'aller checker, tu as juste à cliquer sur les liens en bas. En gros, ça, ce que ça dit, c'est que tu prends toutes les classes en T26. T26, c'est le set de Natria. C'est-à-dire que tu es full opti Natria par rapport à tes propres stats. Et si toutes les classes sont opti par rapport à leurs propres stats, ça donne ce tableau-là en pure mono cible. Et à compter qui prend le max à peu près au niveau de la variance. C'est-à-dire que tu vas dire Ouah, Magivre Oui, Magivre. Euh, le truc, c'est qu'il y a quand même une variance. C'est-à-dire que euh, Magivre est une classe basée sur les procs. Donc en maximum, ça peut aller très très haut. Ça peut également aller beaucoup plus bas. Parce qu'en gros, ma bah, givre, t'as tes procs de doigts de givre et de gêne mental. Donc t'es vraiment une spé basée uniquement sur tes procs Tu fais des éclairs de givre Et en fonction de tes éclairs de givre Ça va un peu plus long que ça, évidemment Mais en fonction de tes éclairs de givre, tu vas dépenser en javelot d'une certaine manière Ou en rafale et après en javelot, mais en gros l'idée c'est que c'est une spé à proc, vraiment beaucoup basée sur le proc et tes procs vont vraiment dépendre de ta sortie de dégâts, donc évidemment il y a la variance à prendre en compte magie Gifre peut sortir énormément de dégâts suivi de très près par le ombre qui encore une fois est pour moi largement l'aspect la meilleure en mode cible enfin, c'est très très fort, en plus t'as moins de pertes de dps qu'un mage frost qui doit bouger parce qu'un mage frost qui doit bouger, bah, euh, bah tu castes pas, ok donc t'as intérêt à avoir des stacks de javelot. mais grosso modo tu auras beaucoup plus de pertes de dps qu'un prêtre ronde qui va pouvoir anticiper ça plus facilement. Alors, là, on va savoir pourquoi il y a un chamamillou qui est aussi haut que ça. J'ai jamais vu des chamamillou aussi haut que ça. Alors, certes, c'est pas ce qu'elle a le plus joué. Certes, ça burst énormément. Donc, Furie des Vents, hein, pour rappel. Ascendance, etc. T'as une phase de burst qui est monstrueuse. Qui est vraiment très très bonne. Parce que tu joues toujours pour l'instant la légendaire sur la Furie des Vents. Mais waouh A milieu aussi haut que ça J'aurais pas exactement les raisons pour le donner Le Rogue à 7k3 Ça par contre il n'y a pas de variance hein, au niveau du Rogue Assa, hein. Ça c'est ce des dégâts purs Donc Rogassa qui remonte bien Alors Rogue c'est assez logique Parce que c'est pas très fort en multi Voire même c'est un peu nul C'est à dire que sur 2 à 3 cibles Tu vas pouvoir maintenir des garrots, des ruptures Tu vas gagner plus d'énergie, ça va être sympa Donc tu vas gagner Par contre euh sur 5 cibles, 6 cibles, t'as pas de dégâts de burst instantané, tu vas faire un éventail de couteaux, tu vas mettre un petit poison sur tout le monde, mais. Euh, T'es beaucoup plus faible que quasiment toutes les classes en dégâts de zone. Donc euh, sur 2 à 3 cibles, encore une fois, ça va, mais ça peut vite, vite, vite, vite s'essouffler. Donc heureusement quand une pure mono, c'est quand même présent. Parce que sinon, euh, ça sert vraiment à rien. On a le druide feral, c'est à peu près la même logique si on veut. C'est-à-dire que bah du coup, forcément, c'est bien en mono, donc le druid feral qui remonte bien. Mage arcane, pareil, des points de dégâts mono, donc c'est pas surprenant. Druid seulement à ce niveau-là. C'est pas premier druid équive à Bon, ça reste très correct, hein. 7k, suivi du mâche-feu. On a le voleur hors la loi, donc évidemment. Le déca frost devant le déca empire. En mono. Autant, déca frost, euh, no joke, alors là, on n'en a pas vu. Je trouve que c'est vraiment bien. Ça a du gros potentiel. Il va y avoir une vidéo dessus bientôt d'ailleurs. C'est vraiment pas mauvais un DK Frost. Don't get me long. Surtout en PvE aussi, Dragosa. Vraiment fort. Obiteration, c'est très sympa à jouer. Ça peut mettre des très bons dégâts. Euh... Par contre, le voir en mono devant un DK Impi qui est excellent en mono, ça me surprend un peu. Après, encore une fois, au niveau des logs, déjà, bah, t'as plus de joueurs de DK Impi parce que globalement c'est plus fort pour le raid. Euh, c'était plus fort aussi un peu bastaf et également euh, c'est moins soumis à des, à des gènes parce que bah frost si c'est syndragosa c'est sûrement syndragosa il y euh, a toutes les chances que ce soit faut que tu puisses maintenir ton souffle en permanence que tu sois 20 tirs etc., etc là dans le cas du annulie euh, du T'as pas toutes ces contraintes là, donc en vrai t'es vachement mieux. Ça, ce sont pirement des sims potos. Évidemment, dans les fights, on va le voir juste derrière, c'est un petit peu différent. Guerrier Arm, Guerrier Fury, donc Arm très légèrement devant Fury, alors que pourtant ça a quasiment pas d'AOE. Peut-être des questions à se poser sur le guerrier Arm, en tout cas c'est pas quand même. On a le lem qui est un petit peu descendu on a le Monk qui va être encore plus bas que ça. Euh, là, au niveau des sims, ça prend pas encore bien en compte, même si c'est 9.0.5, le fait que quand tu cancel tes points de fureur, ça les, ça les cancel pas vraiment. Donc il est bas, mais normalement il est encore plus bas que ça. Affli, ça a toujours été bas en sim, mais ça a toujours été haut en réalité, parce que hein, euh, bah sur plusieurs cibles, tu vas vite pouvoir step up, rampe avec tes extases, et surtout, tu as très peu de perte de DPS réel en affli dès que tu vas devoir bouger ou faire des mécaniques. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est qu'il y a des classes qui perdent facilement DPS, comme par exemple un rock sub, s'il euh, y a un cooldown qui est mal aligné, un truc comme ça, boum, tu n'as plus de DPS. Si tu n'arrives pas à faire parfaitement toutes tes danses, tous tes trucs, tout ta rota, T'as vite de la perte, c'est beaucoup moins vrai sur un affli c'est beaucoup moins vrai sur un BM, c'est beaucoup moins vrai sur un Hunt, qui sont quand même très bas, j'étais d'accord, en sim ça fait un petit peu peur de voir les chasseurs aussi bas. On a le démonestru, qui n'est pas une spé qui est forcément forte de base en mode cible, c'est pas choquant, DH, Monk, voilà, voilà ça c'est Monk, euh, voilà Monk, et c'est à peu près tout, après ce sont des tanks, <rire> pas le prod pas le prot qui se débrouille bien quand même parmi les tanks, à dénoter, le Monk, euh, le Monk également, qui dit le bien. Et on va arriver du coup sur les 95% du raid. Donc ça, c'est euh, un petit peu la conclusion de fin. Hein. Donc c'est qu'est-ce que ça donne au niveau du raid, grosso modo. Donc ça, c'est sur 9.0.5. Pour rappel, il y a un jour d'échantillon de données. Donc on est encore assez proche. Mais évidemment, qui est toujours devant, il est toujours devant. Il n'y a pas eu de modif au niveau de ces classes-là. SP a une modif parce qu'il est encore plus fort en 2 à 4 cibles grâce à sa nouvelle légendaire. Donc forcément, SP, loup, stonk il monte parce que du coup on a la légendaire sur le pet qui permet quand tu fais attaque mentale ou mode mort que ton pet c'est tp donc évidemment ça change pas mal de choses Le mâche feu bénéficie était déjà haut mais bénéficie de nouveau enfin de cette nouvelle légendaire enfin de la légendaire qui était EP donc il monte encore plus DK ça n'a pas bougé parce que ouais, le petit n'a toujours pas bougé Red on a potentiellement ce truc au niveau du Templar j'ai l'impression, là, comme ça, que ça vaut à peu près la même chose que celle sur le jugement. Juste que peut-être le gameplay est un peu plus cool, un petit peu plus sexy, que celle qui permet de récupérer sur le jugement en étant euh, Kyrian. Potentiellement, ça va te laisser également de la place de jouer 20 -1. En bon, le avec ce nouveau build sur le Templar, à voir. En tout cas, pas qui est vraiment pas mauvais, qui a bien bien bien bien bien bien, bien step-up au, au fur et à mesure des fights, qui était beaucoup plus bas au début euh, du château, qui petit à petit a pris de la valeur, notamment euh, depuis qu'il a euh, bien son burst avec le Divin Tall, avec le Final Reconning, avec l'Extra. Une fois que tout ça s'était mis en place, Raid a quand même bien step-up. Au niveau du Chameleon, il y a eu des grosses modifs sur les dégâts de euh, c'était déjà haut. Normalement c'est encore plus fort, parce qu'il était relativement E.P. Euh, après avoir avec un peu plus de lock, parce que c'est pas l'aspect la plus jouée. War Fury qui monte de plus en plus, dès qu'il y a plus d'une cible il vient vraiment fort, Mage Arcane on a pu le voir, il, il porte certains fights, hein. on peut voir par exemple, tu regardes, euh... <rire> tu regardes ce cheviste de nouveau, bon, <rire> Mage Arcane, c'est pas surprenant, après tu fais la même chose avec euh, Conceal et les équipes hein voilà <rire> Bon il y, y a quand même une certaine disparité Mais, euh, mais bon Majorkan qui peut se débrouiller en tout cas sur un fight Feral très fort en mono donc ça le porte un peu sur le reste DH on a vu la nouvelle légendaire Qui a l'air très très sympa et qui l'aide beaucoup Sur les fights où tu as un petit peu d'éclif permanent Donc tout ce qui va être Inerva Tout ce qui va être Légion Un peu comme le War Fury au final ou un peu comme le BM Ou tout ce qui va être le dernier boss donc Denatrius Au niveau du voleur hors la loi Ça vaut à peu près Fury C'est à peu près toujours bien dans la même situation Un mono correct, un bon multi Frost qui commence à monter, honnêtement je pense qu'il va être plus haut que ça Moi je m'attends, Frost je vais, le, je vais le voir dans le top 10 Plutôt que 12ème là, ou à peu près Je pense que Frost il va remonter, il, va encore, il y a encore 3 à 4 places Honnêtement Frost, Frost pas mal T'es une légendaire mono, t'es une légendaire 2 à 4 cibles, t'es une légendaire multi il y a un truc, il y a un truc, Frost je pense qu'il va continuer à monter C'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui jouent Fire Donc évidemment il y a moins de match Frost Destruit des monos, ça se vaut, de toute façon ça n'a pas énormément bougé. Marksman BM qui continue de descendre, notamment à cause du nerf sur SST, Serpent Stalker Trickery sur, B... sur le précis, qui lui a fait perdre de 3 à 8% de DPS. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que le précis soit aussi bas que ça. Sur les fights en mono et tout, on n'en voit plus. C'est a... galère à faire un 6K un hein, précis maintenant. Le nerf sur le fait que quand tu avais du coup ta légendaire sur la morsure du serpent, qui faisait en sorte que ça a piqué le pouvoir d'effet. Ça a fait descendre la classe de façon assez impressionnante. Donc, chasseur, gros point d'interrogation, ça descend bien. avoir voir avec 2-3 jours de log de plus. Et encore une fois, BM redevient même niveau. Si on regarde pareil les cibles, BM égale précis. Il est même devant. BM is a thing. <rire> si tu envie de jouer BM, en tout cas, fais-toi plaisir. Tu as plus de survie, tu as un déplacement infini. Donc, tu peux apporter énormément à ton groupe à ce niveau-là. Par exemple, sur les SOG, d'Inerva, etc., etc. Vraiment, BM, c'est vraiment pas mal d'en avoir un. À part sur Denatrius où ton pet, il va pas te taper des aides à côté et il bug un peu. mais euh... Rogasa qui remonte, mais qui reste très très nul en multi. Donc tous les fights où tu vas avoir beaucoup de multi, ben ça va beaucoup baisser, donc ça sortira pas. Moine Marchevent, ah, c'est évident, ils l'ont tué, hein, donc euh, on va le voir encore redescendre encore un petit peu plus. Euh, voilà, Moine Marchevent, merci beaucoup d'avoir fait ça euh, au moines, hein, c'est très apprécié. Chamamelio, il y en a quand même très peu, très très peu de Chamamelio. Hein, si on regarde, il y a eu que 1000 par en un milieu au total tu vois si on voulait comparer au moins de marche-vent il y a quand même 3 fois plus de mois de marche-vent quasiment enfin 2,7 fois plus donc à voir je pense que ça va quand même remonter un petit peu plus ça va en tout cas repasser devant Décafrost, je pense que c'est pas si mauvais que ça et que ça va continuer à monter mais un pied étant toujours très favorisé mais Ça restera pas top 10, mais ça devrait être correct. Rock Sub, évidemment, bah, le fait d'être 20 tirs, ne sauve pas du tout la classe, hein, ça ne change rien. Et Guerrier Arm, qui n'arrive pas à faire de dégâts en mono et qui n'a pas eu de nouvelle optie, parce que son optique c'est toujours 20 signé. Donc ça va pas bouger, il était déjà bas, bah, il restera bas. J'ai eu des motifs au niveau du Guerrier Arm, certes, euh, Battle Larn, Enduring Blow, etc., qui peuvent permettre de jouer Guerrier Arm sur des SP comme Night Fae. On peut voir sur Altimore, c'est toujours bien, parce qu'un double clef mais bon, ouais, ça reste, ça reste assez faible et c'est pas surprenant de le voir aussi bas dans le tableau. Et on a le bon dernier, le chasseur survie, hein, qui a reçu un up sur sa légendaire, sur, euh, sur, le, ça, sur le fait qu'il peut consommer les stacks de son poison. Ah, pour autant, merde Toujours pas Bon, après, il y a vraiment peu de survie qu'on passe, il y, a... y en a 79, beaucoup, beaucoup de survie qu'on Enfin bon bon. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Donc évidemment, ça reste early. On a 24 heures de données, les Sims sont récentes, il y a potentiellement plein de nouvelles optiques qui peuvent sortir, qui vont sortir. Donc n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu kiffes ce genre de format de vidéo On va voir qu'est-ce qui marche bien et pourquoi. Et enfin moi ouais, c'est vraiment ce que je kiffe, hein. je vais toujours dans le détail. Donc c'est quelque chose évidemment qui me fait grave plaisir à partager, mais n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à t'abonner si t'es pas déjà abonné. Enfin, ça coûte rien et puis tu peux te désabonner à tout moment, à mettre un gros pouce bleu, à mettre un petit commentaire. En plus, en plus ça, ça aide aussi au référencement, donc ça fait toujours super plaisir et puis de lire tous les petits messages. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et n'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes amis. Ciao